L'enfant ne rapporte rien à l'émission. Le dictaphone. Le dictaphone. Le dictaphone. Réponse musicale à des questions de la vie quotidienne. Ouais, un carburant, j'ai plus de pêche, du britannique. Tous les mercredis. On oh, Wednesday. Beaucoup, ai de 19h à 20h. 7 to 8 p.m. Il y a une belle tête de vainqueur. Où oui, es-tu, mon petit à Sur BobFM89. De quel manège On pas D'où il Le dictaphone. Mais pourquoi tu fais L'émission Le Dictaphone. Le dictaphone sur Bob FM. <inaudible>